Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors je vous retrouve à la maison euh, pour vous parler donc de, des aliacés qu'on a qu'on a récoltés. Euh, vous allez voir euh, à, à la fin, je vais, je vais commencer plutôt par ce qui est sympa, parce que si je commence par la fin, vous allez vous barrer tout de suite. Euh, C'est assez... Euh, euh, Intrigant, euh, bon, euh, je vous en toucherai un mot euh, tout à fait à la fin, je vais commencer peut-être parce qu'il a pas trop mal marché, euh, à savoir les oignons. Alors, euh, une petite précision quand même au départ, j'ai cru vraiment euh, que mes oignons étaient atteints par une attaque de minose. Et euh, après avoir consulté les épisodes 73 euh, et l'épisode 106 également euh, chez Jaco et Lily, euh, j'ai continué de chercher un peu par ailleurs et je me suis rendu compte que mes oignons n'étaient pas du tout atteints de, de l'amineuse, mais euh, présentaient d'autres petits problèmes. Donc euh, l'amineuse c'est non. Euh, néanmoins, je vous invite à faire un tour chez Jacques O'Lily si vous êtes euh, concerné par la minose hein, qui, manifestement, euh, provoque des torsions dans le, dans le feuillage des oignons, ce qui n'était pas le cas chez moi. Euh, et profitez-en pour jeter un coup d'œil à, à tout ce qu'ils font d'autres, euh, c'est très très intéressant. Euh, en ce qui concerne mes oignons, donc, euh, plusieurs petits problèmes, euh, euh, disons, identifiés. Euh, je vais vous montrer ça en image, ce sera plus simple. Voilà. Alors, de mémoire, on avait planté, je crois, 2,5 kg de bulbins, hein, tout, euh, tout un confondu. Hein, Aïe, oignon, échalote, etc. On devait avoir planté, je crois, de mémoire, 2,5 kg de, euh, de, de bulbilles. Et alors, j'ai certains bulbes, vous voyez, qui se sont développés, euh, euh, disons... De manière très très importante sur la tige, sur la partie aérienne, et dont les oignons cherchaient clairement à se diviser. Hein, euh, voilà, on le voit bien ici. Euh, bon, l'oignon, euh, sa vocation, c'est quand même euh, d'assurer la reproduction de la plante en principe, hein, en plus des graines. Donc on a, on a les fleurs, euh, on a les fleurs ici en terminaison que j'aurais peut-être dû supprimer euh, ou pas. Je, vraiment, j'en sais rien. Je m'en remets à vous hein, en l'occurrence. Vous voyez, j'en ai quelques-unes comme ça, et, qui ont toutes la caractéristique quand même d'avoir cette partie renflée dans la tige et surtout donc une tige unique hein, qui finalement euh, n'est pas vraiment une tige mais une rampe florale puisque en terminaison se trouve tout de suite la fleur il n'y a pas vraiment le feuillage à proprement parler comme on peut le trouver chez les autres bulbes et alors on a un oignon qui s'est, euh, je vais le mettre comme ça devant le mur on a un oignon qui, euh, qui ne s'est pas développé très peu, euh, voilà c'est le cas ici les oignons rouges ont été un peu plus impactés que les oignons jaunes chez moi. Voilà, hein, c'est ça, c'est pas propre à la consommation a priori. Hein. Et euh, voilà, qui cherchait, euh, voilà, on le voit très bien ici, à se diviser. Hein, j'ai plusieurs autres oignons ici qui allaient apparaître. Bon voilà, alors au total, voilà, j'ai ça, voilà, cette, cette grosse botte ici, là, bon ça fait euh, ça fait pas bien lourd, hein, euh, mais voilà, ça c'est pas, à mon avis, propre à la consommation. Peut-être que je me trompe, mais a priori.. Euh, ils se sont pas développés correctement. Je ne sais pas pourquoi. Euh, autre chose que je voulais euh, vous montrer également, euh, c'est des choses que j'avais repérées sur certaines tiges. Alors, euh, enfin, certaines de ces de ces ampes florales plutôt. Alors, je vais essayer de vous trouver ça. Il s'agit de, voilà, j'en ai une ici. Alors. La tige s'est cassée à cet endroit. J'avais des perforations, comme ça, un peu allongées, et euh, c'est ça qui m'avait fait penser à la mineuse au départ. Euh, renseignement pris, la mineuse s'attaque plutôt quand même au niveau du collet de la plante, donc c'est pas ça, hein, il s'agit pas de ça. Mais j'avais un certain nombre de d'ouvertures, on va dire, pas très grandes, qui s'étaient euh, créées dans, dans ces tiges. Et euh, j'ai imaginé qu'à un moment donné, un ravageur, sans doute, profitait de ça pour... Euh, enfin, était, était entré hein, dans le creux de la tige. Alors, euh, bon, je vais pas retrouver. C'est toujours pareil quand on veut montrer quelque chose. On trouve pas. Voilà donc ici, clairement, des ouvertures de ce type-là dans le feuillage. J'en avais remarqué un certain nombre. Et je m'étais imaginé que c'était peut-être euh, ces fameuses mineuses qui rentraient par là. Apparemment, il n'en est rien. Alors mes oignons rouges euh, voilà 2 kg 4 kilos, hein, 2 kg 4 récoltés c'est pas bon ils sont pas sont pas vilains ils sont pas super non plus euh, et surtout il n'y en a pas énormément ils ont pas mal été concernés par le problème que que je viens d'évoquer hein. donc euh, euh, je ne connais plus la variété mais bon on essaiera peut-être de, de changer quand même j'essaierai de retrouver ce qu'on a planté puis on essaiera de changer l'année prochaine pour voir si on peut trouver quelque chose qui convienne un peu mieux on va trouver ensuite les oignons euh, jaunes alors voilà hein, le calibre ah, c'est du c'est du bel oignon déjà, hein, c'est de la belle taille ici. Donc je les ai euh, rangés par euh, eh bien par calibre. Donc ici ce sont les plus gros. Ce que je viens de vous montrer là, ce sont les plus gros euh, dont je dispose. Alors, voilà, on retrouve ici les, les fameuses ouvertures dans le feuillage. Hein, dont a priori, il ne s'agit pas de, de plaies créées par euh, par les larves de minose, mais bien bien autre chose. Alors j'ai pas réussi à identifier, si vous avez une petite idée là-dessus. Euh, euh, bon, il semblerait que ce que ce ne soit pas préjudiciable vraiment au développement de l'oignon mais ça m'intéresse vraiment de savoir ce que c'est quand même euh, donc les plus gros oignons ici 4 ,2 kg pour ce colis ici voilà donc 8 kg, euh, 8, presque 9 kg ici dans un calibre plus moyen, un peu un peu moins gros que les autres, c'est c'est dans cette catégorie j'allais dire qu'on en a eu le, le plus, rien qu'à ce titre là c'est intéressant hein, de, de procéder au, au tri, hein, ça permet d'avoir une vision quand même un peu plus claire de, de ce qu'on peut espérer de la culture. Euh, si je vous parle de tout ça, c'est pour faire un rapprochement, bien évidemment, avec la méthode qu'on a employée, c'est-à-dire la culture sous foin, et pour laquelle euh, je vous rappelle euh, que les oignons avaient été probablement plantés un peu trop profonds. Euh, Aujourd'hui, en les ayant récoltés, je pense que vous aviez raison, euh, c'était sans doute un peu profond malgré tout, euh, ce qui n'a pas été manifestement pr trop préjudiciable aux, aux oignons. Peut-être que pour l'ail, c'est autre chose, puisque l'ail, on n'a on a pas réussi du tout. Et peut-être que la profondeur de, euh, de plantation est en, est en jeu, mais enfin il y a surtout une attaque de, de rouille très importante. Euh, voilà, mais ceci pour vous dire que si je partage avec vous la récolte, c'est avant tout pour faire un rapprochement avec la méthode qui a été mise en œuvre. Donc, euh, je peux vous dire que ces oignons n'ont jamais été arrosés et que je n'ai pas constaté de... De problème particulier pour les feuillages. Hein, euh, en, voilà, c est, c est, ces feuilles ont réussi parfaitement à émerger du foin. Il euh, y avait une très bonne couche de foin là-dessus, hein, et ces feuilles ont parfaitement réussi à émerger sans aucune difficulté. Hein. Donc voilà pour les oignons moyens. Voilà, on a encore 5,8 kg 8 ici de d'oignons, euh, voilà de ce calibre-là, hein, sensiblement plus petit Voilà. Donc ça c'est aussi intéressant euh, sur le plan culinaire de, de l'étrier de la sorte. Hein. Euh, Séverine, euh, en fonction de ce qu'elle cuisine, elle pourra choisir euh, voilà différents calibres. Alors on en a fait beaucoup hein. Alors pourquoi autant d'oignons euh, C'est pas pour faire pleurer Séverine, hein, c'est pas la peine. Euh, pour ça, une bonne blague pour Aave, euh, généralement j'y arrive du premier coup, elles font en larmes euh, tout de suite, de désespoir je pense. Euh, c'est simplement qu'on met des oignons dans à peu près tout ce qu'on mange, surtout moi et je crois que l'année prochaine on en mettra peut-être même encore un peu davantage dans la mesure où on réussit assez bien à les conserver. Voilà, 2,8 kg de belles échalotes ici aussi, Voilà, ça a bien, bien fonctionné, hein. ça c'est voilà, une échalote qui a, qui a tenu ses promesses, ça c'est vraiment pas mal. On, a, on en a tenté d'autres, alors 2 kilos environ voilà, de d'échalotes de ce type là, des échalotes un peu euh, un peu oignons quoi finalement dans leur forme, mais ce sont bien des échalotes. Euh, bon ça. Voilà, c'est bien. Il hein, n'y euh, en avait pas beaucoup dans le filet au départ, je me souviens, hein, quand les petites échalotes qu'on a plantées. 2 kg euh, finalement euh, en les récoltant, bon, il y a les verdures avec évidemment. Euh, c'est pas, pas si mal euh, néanmoins je suis un petit peu désemparé devant le, le gabarit euh, de ces échalotes là je me demande quelle application on va leur trouver euh, à la cuisine, bon on verra bien 2,5 kg d'ail voilà ça c'est la plus grosse tête d'ail dont je dispose c'est pas énorme hein. Euh, c'est pas énorme, hein. la plupart sont vraiment très très très petites alors j'ai déjà coupé les, les fans je sais qu'il faut non, en principe les laisser puis bon éventuellement les tresser ou des choses comme ça euh, pour ma part je les ai déjà coupées puisqu'elles étaient euh, complètement euh, enfin sèches hein. il voilà, n'y euh, a, y a, a plus de sève du tout là dedans, il n'y a plus aucune humidité, il n'y a plus rien, euh, c'était complètement bouffé par la rouille et euh, on a eu une attaque vraiment euh, extrêmement virulente là sur sur les ailes, et ben voilà il ça, ça a vraiment joué je pense sur le calibre alors encore une fois peut-être qu'en les plantant un peu trop profond j'ai peut-être favorisé le développement du champignon dans dans cette ail bon j'en sais rien il faudra il faudra essayer de répondre à ces questions là mais voilà, c'est pas, pas une réussite. Peut-être pour faire de, de, de l'ail en chemise en cuisine, c'est-à-dire quand on écrase juste les gousses sans les, sans les déshabiller complètement. Bon, on verra bien. Hein. Et alors, euh, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je vous montre ça tout de suite. Alors ça, vous voyez, ça, ici, c'est complètement euh, inutilisable. Hein, voilà, Ce sont des échalotes que je m'étais procuré chez Gamchère en même temps que d'autres bulbes et qui avait la particularité d'être vendu quasiment à moitié prix par rapport aux autres, euh, même moins que ça, encore moins cher que ça, c'était vraiment la super promo puisqu'on en avait euh, euh, le double pour la moitié du prix euh, d'un filet euh, d'oignons d'échalotes euh, comme euh, comme les autres, hein, comme celles qui ont bien poussé. Donc euh, moi, je peux entendre à un moment donné qu'un produit fonctionne pas, euh, on n'est pas dedans, comme on dit, hein, on peut pas présumer de ce que ça va donner, etc. Ok, mais là, je peux pas trop m'empêcher quand même de faire le lien entre le fait que ces, ces échalotes étaient clairement bradées hein, dans, dans l'espoir qu'elles soient toutes vendues, elles l'ont probablement été, et ce résultat, euh, enfin, plus que minable, quoi, il y a... Je pense que si elles ont été proposées à un prix aussi bas, c'est qu'il y a une stratégie commerciale là derrière, façon grande distribution. De toute façon, c'est le cas de cette enseigne. Et finalement, c'est ce pas un bon calcul, puisque en ce qui me concerne, voilà, je suis un petit peu... Voilà, Je suis un petit peu amer par rapport à ça et je considère que c'est quelque chose qui aurait dû être simplement retiré de la circulation, ne, ne pas être proposé aux consommateurs euh, puisque manifestement le, le problème était euh, connu hein, euh, il y avait bien une raison pour que pour que ces trucs soient vraiment euh, si peu chers et puis voilà on voit le résultat à la fin c'est pas bien grave on comptait pas là dessus euh, on a les autres échalotes qui vont nous donner satisfaction par ailleurs mais j'ai quand même occupé un petit peu de place euh, on n'en a pas beaucoup nous de la place j'ai quand même occupé un peu de place avec ça au-delà de ce que de ce qu'elles ont pu coûter je pense que c'est très très très euh, limite hein, euh, sur le plan, euh, euh, voilà, euh, relation au client, quoi. Voilà. Donc, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, ben, j'en fais de la démonstration. Euh, on communique beaucoup, euh, facilement, et on est d'autant plus enclin à communiquer sur ce qui fonctionne pas, quoi. Enfin, donc, euh, voilà. C'était un petit peu mon, mon petit coup de gueule. Euh, c'est vraiment pas, c'est pas bien, quoi, d'agir de, de, de la sorte. Et voilà. Ben, je vous en fais part ici. Je partage ça avec vous. Euh, on est ici euh, début, euh, enfin presque mi-juillet même. Euh, C'est important que je le précise effectivement. Donc on vient de récolter nos oignons. Il y a, il y a un jour ou deux là. Et euh, je voulais donc partager avec vous le résultat d'une plantation sous soin euh, et avec strictement aucun autre soin euh, derrière, puisqu'il y, y a eu ni traitement d'aucune sorte, ni arrosage, euh, enfin absolument rien quoi. Hein, voilà. C'est tout donc pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, au potager qui dit non, ciao ciao